J'ai écouté les deux sons de cloche, évidemment, parce que vous, vous allez me dire forcément, les anti-judéroliens, ils ont forcément tort, et vous, vous avez non, forcément... raison de la présent... factualité, non. allons visiter, emmenons en en toute la population visiter des parcs, allons voir des éoliennes euh, dans le champ des, des, des, des pas agriculteurs. Pas au centre, pas au centre. Ah oui, oui. voilà, et eh ben allons à, voir les allons agriculteurs. Voir aussi des l agriculteurs agric... qui ont des problèmes avec les éoliens, Bien Bien à, sûr. allons voir la population, certains qui sont gênés par l'éolien, qui ont des problèmes. Donc, comprenons. Pourquoi... Il y en a qui n'arrivent plus si à vendre pareil. leur maison. Comprénons il y en a qui pourquoi... ont des problèmes. Il y en a Alors, qui sont malades. Les... Il y a des les... animaux qui sont malades. S'il vous plaît, allez comprenons pourquoi. Parce que, encore une fois, revenons à, de la... à des factualités scientifiques. lorsque il y a des problèmes euh, sur la, la, la, la, la dévaluation euh, immobilière, euh, sur des parcs éoliens, où euh, à l'époque le projet n'était pas métrosé maîtrisé, où les éoliennes sont vraiment à 500 mètres des habitations et qu'il y a vraiment des, un impact fort, bien sûr qu'il va y avoir la dévaluation. Mais quand le projet est maîtrisé, et c'est ça ce qui change tout, ah. quand le projet il est co-construit avec de la gouvernance participative, représentative par les élus, quand c'est les élus qui choisissent, qui choisissent le nom d'éolienne, leur hauteur, quand c'est les élus qui valident. Et encore une fois, et ça c'est important, et je vais terminer là-dessus c'est dans une délibération, le conseil municipal est amené à délibérer sur l'étude. On va constituer, on va consulter la commune, les communes limitrophes, les citoyens pour qu'on pendant deux ans, soit jusqu'à au moins fin 2024. Euh, la population, les riverains pour proposer un projet d'implantation. Ce projet d'implantation va être amené en conseil municipal pour délibération. Et délibération des communes sont négatives, on remballe. Le projet s'arrête. Ouais. Ensuite, c'est pas fini. Oui. Quand, le, quand le projet, ensuite, il est posé au service de l'État. Instruit par les services de l'État. Les services de l'État, qui est la DREAL, euh, en... enfin, et ça c'est dans le cadre de la loi, il y a une enquête publique. Dans le cadre de l'enquête publique, et cette fois-ci, il y a de nouvelles délibérations des intercommunalités et de toutes les communes sur 25 km à la ronde qui vont pouvoir se positionner. Et ensuite, si, si c'est accepté, il y a encore une délibération de la commune sur le bail amphithéotique qui permet de bloquer le projet, c'est-à-dire que la commune peut bloquer encore par délibération, trois fois, et, et ça c'est sans parler du fait que la représentation territoriale est directement dans la société de projet qui investit développe et exploite le parc. Donc, je suis, on, là on est breté et ceinture ceintures. Alors vous, ce que vous me dites dans les cinq étapes, la quatrième étape, tout est ficelé, tout marche bien, une mairie qui est contre, fait tomber le projet, c'est ce que vous, vous venez de m'expliquer. Si, si, si, si, euh, si, si, le, si le bail amphithéotique, il euh, n'y euh, a pas de délibération pour valider le bail amphithéotique et que le, le, la promesse de bail... Ce que c'est le bail... Euh... Le, euh, le bail de longue durée. D'accord. Si le bail est de longue durée, euh, au début il y a une promesse de bail, si cette mais promesse de, de bail n'est pas transformée en bail, non, non, non, on ne on peut pas lancer la construction des éoliennes. Donc ça veut dire que c'est encore un autre état, je, je, je réitère ma euh, question. Si dans les cinq étapes, la quatrième, tout marche bien, la mairie, le conseil vote contre la dernière étape, ça se fait pas. C'est ce que vous me dites. L'éolienne, sincèrement, implantée sur la commune, j'ai du mal à commune. croire. La j'ai du mal à y croire.